Esperluette. Esperluette. Esperluette. Luette. Esper -luette. Esper -luette Mon territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets et portraits d'artistes, je publie sur Esperluette ces petits bonus plus courts pour mettre en avant une association du Vaucluse qui vous explique son champ d'action et, je l'espère, vous donnera envie de les soutenir ou de vous impliquer à votre tour dans la vie de votre territoire. Aujourd'hui, partons à la rencontre de Claire et Linda, les deux créatrices de l'association Les Petites Choses, qui vont nous expliquer ce qu'est le surcyclage. Écoutez bien, elles sont à la recherche d'un lieu, vous pourrez peut-être les aider à le trouver. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Linda Bendif. Claire Godia, nous sommes les fondatrices de l'association Les Petites Choses Ressources Créatives sur Avignon. C'est une association autour du loisir créatif, 100% récup et 100% local. On s'est rendu compte que à Avignon, il y avait beaucoup de ressources. Alors nous, on ne parle pas de déchets, hein, on parle de ressources. Il y a beaucoup de ressources dans notre ville qui sont inexploitées, qui finissent certainement à l'incinération. Et euh, on s'est dit que c'était quand même vraiment dommage que ça ne puisse pas participer et à au développement de notre de notre activité et toute cette ressource donc créative qu'on récupère auprès des professionnels et des particuliers, on la remet à disposition du grand public, que ce soit des, des, des artistes amateurs, professionnels, mais aussi des collectivités, les crèches, les écoles, tous les gens qui ont besoin de matière pour travailler avec des enfants, des adultes, des familles ou à titre personnel pour leur propre création artistique. Alors aux petites choses, on ne récupère pas d'objets, vous ne trouverez pas de chaises, il n'y aura pas de meubles, on récupère nous uniquement de la matière. De la matière brute, alors euh, tout ce qui est textile, mercerie, tout ce qui est euh, du papier, carton, grand format, support de communication qu'on peut réutiliser à l'envers. On a aussi tout ce qui est support créatif, donc tout ce qui est boîte, petit contenant, et puis tout ce qui est petit matériel de customisation qu'on paye parfois une fortune dans les magasins, et puis que quand on regarde bien, on a juste à portée de main, souvent dans les dans les poubelles. Donc voilà, on est sur de, vraiment de la récupération de la matière. Pour pouvoir bénéficier de nos matières, il faut être adhérent à l'association. Donc il y a une petite adhésion à l'année, et ensuite il y a une participation aux frais de fonctionnement de notre structure. Mais euh, la matière est remise à disposition au poids ou à l'unité, et c'est toujours moitié moins cher que dans le commerce. Et puis notre idée à nous, c'est de trouver d'autres usages de la matière. Si on prend un exemple très simple, on peut acheter des bouchons en liège dans le commerce pour faire des animations, des activités, des jeux avec les enfants. Mais le liage, finalement, on le trouve euh, bah, dans nos poubelles. Il suffit juste de le récupérer et puis pouvoir de le recycler. Il a en plus euh, une deuxième vie, donc ça, ça a un petit côté, euh, bah, ça a déjà servi à quelque chose. Donc euh, voilà. Bon, On dit souvent aux enfants, on ne récupère jamais rien dans la poubelle. Nous, on récupère avant que ça tombe dans la poubelle. Voilà. Donc euh, nos déchets sont des ressources propres. Et, euh, et puis euh, c'est euh, l'idée de partager des savoir-faire et euh, des idées de déco aussi et des idées de création. En fait, en recyclant euh, des fois un bout de plastique, un morceau de, de papier qu'on a trouvé dans sa boîte à chaussures, euh, ben on peut créer la même chose, voire même des fois mieux que si on achetait ça dans le commerce. Alors Claire et moi, on est déjà à la base des touches à tout. Et euh, on est euh, depuis toute jeune, euh, on a cette fibre de tout garder et de tout réutiliser. On a beaucoup travaillé autour de ça justement, de la sensibilisation euh, euh, au, au réemploi, surtout dans, dans le domaine de l'animation. On a partagé un bureau toutes les deux pendant des années. Et du coup, on rêvait d'avoir cet endroit-là où on pouvait trouver ben, tout, tout ce dont on avait besoin à moindre coût, puisqu'on avait aussi des budgets à gérer, des budgets assez serrés. On rêvait voilà d'avoir cet endroit-là où on pouvait trouver ces matières et où aussi on pouvait venir travailler, avoir un, un, un plan de travail avec tous les outils. C'est de là que nous est venue cette idée-là. La deuxième partie aussi de notre projet, c'est que à côté de l'éco-comptoir où vous pouvez trouver toutes ces matières là il y a aussi le volet euh, Bricotech, c'est un espace où euh, vous pouvez venir euh, par exemple réserver un plan de travail parce que euh, à la maison il n'y a pas de place ou parce que euh, euh, vous n'avez pas les outils nécessaires ou parce que ben voilà euh, j'ai besoin que de deux feuilles cartonnées et je vais devoir me, me prendre un gros paquet euh, alors que là voilà je viens, j'ai mon projet euh, personnalisé je peux travailler avec les outils, avec la matière à disposition et puis comme on on connaît pas mal de, de partenaires associatifs. On souhaitait également euh, que, que les autres structures puissent euh, en bénéficier. On intervient auprès des publics, soit sur de la sensibilisation, soit sur des projets euh, pédagogiques de la structure, soit dans les manifestations organisées par euh, les institutions, les centres sociaux euh, ou les écoles. Le deuxième volet, on propose euh, des ateliers. Créatif, des ateliers d'initiation, alors ça peut être de l'objet utile pour la maison comme ça peut être un objet de décoration euh, ou une technique, euh, une, une pratique. Alors aujourd'hui ce qui nous manque euh, réellement c'est un, un local, qu'on puisse euh, enfin mettre en pratique en fait, toutes, toutes les parties de notre projet. Dans nos rêves les plus fous, euh, on a besoin d'un espace de stockage d'un côté pour pouvoir euh, avoir un éco-comptoir digne de ce nom, de la matière, on peut en récupérer beaucoup, donc euh, dans l'idéal euh, parfait, entre 60 et 100 carrés de stockage, ça serait euh, génial. Et puis on a besoin euh, d'un espace ouvert euh, avec une vitrine. Le plus de notre projet, c'est de faire connaître le surcyclage, puisque ça a un nom, donc c'est donner un niveau supérieur en fait à la matière qu'on récupère. Donc nous, on surcycle, mais euh, mais il n'y a Plein de gens qui surcyclent et on voudrait aussi mettre en lumière toutes les personnes qui ont cette capacité de transformer de la matière pour des fins oui ludiques, pédagogiques. Créative et ou juste utile dans la maison donc l'idée c'est d'avoir un espace showroom où on pourrait vraiment partager les productions des uns et des autres et en même temps proposer cet espace outillé pour le loisir créatif parce que si vous voulez préparer votre mariage vous allez accueillir un nouvel enfant dans votre famille vous refaites la déco de votre maison bah il faut quand même de la place et puis et puis ça peut se faire ensemble ça peut se faire à plusieurs c'est toujours beaucoup beaucoup plus rigolo que quand on le fait seul. Mais quand on le fait seul, des fois, on n'a pas la place dans sa cuisine ou dans son salon d'installer tout ça. Donc Et on n'a pas la matière à disposition. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir réuni au même endroit ces trois espaces-là. C'est un rêve que nous espérons euh, devenir réalité. Voilà, donc euh, on fait un appel euh, à l'espace. Sur Avignon ou euh, proche Avignon, mais euh, voilà, on a on a des, on a des petits moyens, on est une jeune association, donc on est en plein développement, on a, on a la, on a des capacités qui sont moindres, mais des grandes envies, et on sait que ce modèle existe dans d'autres régions, et pourquoi pas à Avignon finalement. Comment nous trouver Alors, euh, on a un local actuellement qui est euh, au 5 bis avenue du Blanchissage. Donc, c'est à l'ancienne tripostale euh, à côté de la gare Centre. On a un site internet, euh, une page Facebook. On a aussi un numéro de téléphone qui est le 06 85 19 89 33. Vous pouvez nous retrouver pour nos permanences tous les jeudis de 16h à 20h et tous les troisièmes samedis du mois de 9h30 à 12h30 au 5 bis avenue du, du Blanchissage. Euh, venez nous rencontrer, venez nous voir, venez boire un café, discuter et, euh, et puis après bah, le reste se fera. quoi. Les petites choses pour que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. <truits>